Ma technique pour parier sur le football. Bonjour à tous et à toutes. Par le passé, je n'étais pas amateur de parier sur le football. Car ayant travaillé chez un bookmaker, je peux vous dire que c'est vraiment le sport vache des bookmakers. Mais après de la réflexion, des tests à blanc, toujours faire des tests à blanc, j'ai trouvé une technique qui me correspond et surtout est rentable. Parier sur le football, ok, mais pas n'importe comment. Je continuerai à dire aux novices dans les paris sportifs, attention au football, car malheureusement, ils font souvent n'importe quoi et restent focalisés sur les victoires sèches et les combinés. Pour ma part, en début de semaine, je fais le tour des matchs des divers championnats et je fais une préliste des matchs intéressants pour moi. Mais vous allez me dire, c'est quoi Benoît un match intéressant C'est un match dont j'estime qu'il y a un déséquilibre à la base au niveau des équipes. Ce qui généralement se matérialise par des équipes ayant des cotes à domicile entre... 1,8 et 2,1, 2,2. Ce qui fait que l'équipe à la maison, à domicile, a grosso modo 50% de probabilité de gagner le match. Donc j'aurai sélectionné quelques matchs et je vais ensuite approfondir l'analyse pour n'en ressortir que les matchs où je ne vois absolument pas l'équipe à l'extérieur gagner suivant divers critères. Alors je ne vous cache pas hein, qu'il faut connaître un minimum quelques championnats. Mais bon, avec mes 18 années d'expérience, cela me permet d'en maîtriser quelques-uns. Attention, je ne prends pas les victoires sèches, je vais jouer sur du Dronobet. Mais c'est quoi du Dronobet Le Dronobet, c'est tout simplement, vous jouez la victoire d'une équipe, et si un match nul, en fait, ben vous êtes remboursé de votre mise. Ce qui est quand même une, une sécurité supplémentaire. Ou bon alors, je joue aussi de la euh, double chance. Généralement, une cote à 2 vous donne un Dronobet, donc un match nul remboursé, à une cote autour de 1,45. Ce qui veut dire que si l'équipe à domicile gagne, vous gagnez une cote à 1,45. S'il y a match nul, votre mise vous est remboursée. Et si l'équipe à l'extérieur gagne, pardon, vous perdez votre mise. Comme je l'ai dit dans mon analyse, il faut absolument que dans le scénario du match que j'envisage, l'équipe à l'extérieur n'ait aucune chance de remporter le match. Alors bien sûr, vous allez me dire, parfois elle gagne, du à des impondérables de match que l'on peut maîtriser. Mais bon, les résultats sont là. Quand on applique toujours la même logique. Je vous montre ici un tableau que je tiens depuis octobre 2016, sachant qu'avant j'avais aussi fait des tests à blanc, comme je vous l'ai dit, et il est assez parlant. Il y a en tout à peu près 220 paris avec un roi de 16%, ce qui est très bon sur du, sur du football. Alors bien sûr, hein, je ne force absolument aucun pari. La technique de jouer en -no bet fait partie euh, pour 50% sur la majorité des, des paris que je prends, mais j'ai aussi deux autres types de paris comme les asiens Handicap sur les, les outsiders et aussi parfois des asiens handicap sur les favoris. Pour moi cela ne sert à rien de vouloir jouer chaque jour, vous jouez quand vous estimez qu'il y a quelque chose à faire, c'est à dire que vous jouez une value à vos yeux. Si vous aussi vous voulez bénéficier de mon expérience et de mon accompagnement, cliquez ici sur la vidéo ou sur le lien sous la vidéo dans la description. Il te suffira de m'indiquer ton prénom et le mail sur lequel tu veux être prévenu de la réouverture des portes de la formation. Attention toutefois, je n'ai pas prévu de réouvrir la formation auprès de tout le monde, puisque je n'accepte que quelques élèves à la fois pour plus de qualité. Alors n'attends pas pour réserver ta place, surtout que la réservation est gratuite et sans aucun engagement. En plus j'ai une bonne nouvelle pour te faire patienter d'ici la réouverture, je vais aussi t'envoyer gratuitement mon ebook, mes 10 principes pour vaincre le hasard et des vidéos exclusives qui te permettront de ne plus jamais faire banqueroute, c'est à dire de ne plus jamais perdre tout ton argent dans les paris. N'oublie pas il suffit d'un simple clic puis de m'indiquer ton prénom et ton mail, c'est 100% sans spam et tu recevras que mes conseils de parieur pro. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mais surtout n'oubliez pas que pour parier gagnant, il faut savoir parier intelligemment. Au revoir à tous